Bonsoir à tous. Pour fêter Halloween, je vous ai prévu un épisode spécial. Un épisode qui sera sûrement... Non, ça marche pas, ça, ça marche pas. Mmh. Aujourd'hui dans Débat et Opinion, on voit comment un jeu vidéo peut révolutionner la manière d'écrire les histoires, et comment il peut vous apprendre la manière dont s'écrit l'histoire avec un grand H. Five Nights at Freddy's, aussi appelé FNAF, est à l'origine un jeu vidéo indépendant, sorti en 2014 sur PC. Dans ce jeu, on incarne un gardien de nuit qui garde une pizzeria pendant 5 nuits. La seule chose que vous pouvez faire, c'est regarder sur les caméras de sécurité et fermer les portes. Mais cela consomme de l'énergie, il faut donc l'économiser pour éviter la panne dans laquelle vous devenez vulnérable. car la particularité de la pizzeria, c'est la présence de 4 animatroniques. Ils font le spectacle le jour et la nuit, cherchent à vous tuer. Donc avec un concept simple et des personnages mystérieux, on avait là un petit jeu d'horreur sympathique. L'ambiance était prenante, il arrivait bien à garder en haleine les joueurs, notamment parce qu'une fois qu'on a vu un jumpscare, on n'avait surtout pas envie d'en revoir un autre, surtout que la difficulté augmente à chaque nouvelle nuit. De ce jeu vidéo est rapidement sorti 3 suites, puis 2 spin offs FNAF World et Sister Location, avec des manières de jouer un peu différentes. Puis Pizza Simulator, un espèce de jeu de gestion de pizzeria dans lequel sont cachés des éléments qui concluent l'histoire. Et enfin, Ultimate Custom Night, où on joue une nuit que l'on peut personnaliser nous-mêmes. En à peu près 4 ans, on a une histoire qui s'étend sur 8 jeux, plutôt courts, et 3 romans. Enfin, histoire... C'est plus compliqué que ça. On peut jouer au FNAF, disons du 1er au 4 et juste s'amuser avec les principes de base. Tu dois survivre 5 nuits, comprendre les mécanismes d'apparition des différents animatroniques, toujours plus terrifiant et dangereux. C'est simple efficace. Sauf que, si on y réfléchit, pourquoi votre personnage reste dans un travail toute une semaine alors que c'est potentiellement mortel et aussi, comment une pizzeria avec des animatroniques hantées a pu se développer sur plusieurs restaurants Et pourquoi dans le premier jeu, l'écran devenait subitement noir avec les mots « It's me » Encore une fois, on peut jouer au FNaF sans se poser ces questions. Mais si on veut y répondre, c'est là que ça va devenir intéressant. Mais avant de parler de ça, faisons un peu de contexte. FNaF sort donc en 2014 et devient rapidement un phénomène sur Internet. Vous avez d'ailleurs sûrement découvert ce jeu dans les différents let's play qui ont fleuri sur YouTube. Ensuite, les fans ont commencé à s'emparer du jeu et ont commencé à créer des musiques, des animations, qui vont réaliser de gros scores d'audience. Et comme chaque chose qui a du succès, des fan art, fan fanfiction, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, des théories de fans. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous avez une œuvre, ici Five Nights at Freddy's, à partir de laquelle on va élaborer une théorie. Une théorie qui peut expliquer un mystère, ou donner une nouvelle interprétation d'une intrigue ou d'un personnage, etc. Des fois c'est n'importe quoi, et des fois ça donne un nouveau sens à l'histoire qui t'oblige à la revoir avec un angle de vue complètement différent. The, hero of humanity, named the One », Matrix, is not Neo. the One » est en fait... Agent Smith Et moi, à la base, les jeux d'horreur, c'est pas vraiment mon truc Parce que ça me fait trop peur, en général Mais là, les créations de fans, les mystères autour de l'histoire, c'était fascinant Parce que dans le cas précis de FNAF, c'était un jeu calibré pour les théories de fans Je m'explique Le créateur du jeu, Scott Canton, voulait créer un jeu avec un univers très complexe Problème, il avait l'argent d'un studio indépendant c'est-à-dire pas beaucoup. Alors, il créa un jeu plus simple à produire, rapide, mais très efficace. Et dans ces jeux, il dissémina plein d'indices, des pièces de puzzle, qui, mises bout à bout, créent le lore. Le lore, c'est l'histoire d'un univers fictif qui va au-delà de son œuvre. Ouais, comme ça c'est flou. Vous voyez mon mur, et vous savez qu'en dehors du champ de la caméra, il y a un sol, un plafond, d'autres murs, etc. Ma maison va au-delà de ce que je vous montre. Dans un univers de fiction, le lore, c'est le contenu de l'univers fictif. Et ça va bien plus loin que ce qu'on nous raconte directement dans le film ou dans la série. Dans le cas de FNAF, si on cherche à comprendre tous les mystères du jeu, il faut comprendre les secrets du lore. Et pour ça, on s'appuie sur ce qui est dit dans les jeux. Parfois c'est assez clair, mais le plus souvent, c'est très mystérieux. Mais ce n'est pas tout. Scott Canton a aussi laissé d'autres indices pour décrypter son univers. Il y en avait dans des posts sur le site Reddit, du code sur son site internet qui était mis là exprès pour qu'on l'analyse, etc. La liste est assez longue. Ce qui est important à retenir, c'est que la recherche pour comprendre le lore, quand on cherche à donner du sens aux événements, ça passe par une enquête, une recherche d'infos de plusieurs types différents. Dans le même genre, c'est comme ces histoires policières où il y a un meurtre et l'enquête essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mais dans une histoire policière, on essaie de comprendre quelque chose qui s'est passé avant, qui est terminé. Sauf que là, on te met dans la peau d'un personnage d'une histoire pendant un petit moment et ça va être à toi de jouer de la bonne façon pour pouvoir collecter les pièces du puzzle. Ou tu vas voir des gens qui ont réussi mieux que toi. Ça, ça, ça marche aussi. Et une fois que sont collectées toutes les pièces, on les relie avec, avec, une théorie de fan. On explique tel mystère avec une théorie, qui se base sur tel et tel élément, on explique que tel jeu se passe avant tel autre, etc. Chacun a sa théorie, farfelue ou sérieuse, mais c'est le seul moyen de comprendre le lore. Parce que le créateur est là pour te lancer la quête, mais c'est au joueur de la terminer. Et c'est pour ça que, même si c'était un petit jeu indépendant, FNaF était l'un des jeux vidéo avec la plus grosse communauté de théoriciens, avec le plus connu, tenant la chaîne YouTube Game Theorist, MatPat. J'adore ce mec, mais je veux pas faire de favoritisme. Il y en avait plein des théoriciens, discutant, s'opposant, liant les théories les unes avec les autres, écrivant des timelines, les réécrivant au fur et à mesure que les jeux sortaient, le tout dans le seul but de percer les secrets du lore jusqu'au dernier. Et c'est pour toutes ces raisons que je dis que Fagnat Nights at a vraiment été une révolution de la narration. C'était à la fois une histoire d'horreur, mais en même temps une enquête des fans pour comprendre l'histoire cachée par le développeur. C'est beau. C'est beau, par contre vous vous demandez c'est quoi le putain de rapport avec l'histoire avec un grand H J'y arrive. Parlons de l'histoire scientifique, ou l'histoire universitaire. Vous allez le voir, on croit tous savoir ce que c'est l'histoire, comment ça se construit, alors qu'en fait, pas tant que ça. La méthode de recherche en histoire, c'est la méthode scientifique, basiquement. On cherche des éléments factuels sur une situation, on met de côté nos jugements de valeur, nos préjugés, et on essaye de donner la meilleure interprétation de ces éléments. On fait des théories, et la meilleure théorie sera considérée vraie jusqu'à la prochaine. Mais pour pouvoir devenir une théorie dominante, il faut que cette théorie présente de meilleurs arguments que celle d'avant. Là-dessus, je vous renvoie à ma vidéo sur ce qui fait une bonne théorie et un bon argument. Ce qui est très important à retenir, c'est que le débat fait partie du processus de la connaissance. Pour reprendre les mots d'un collègue vulgarisateur, l'histoire universitaire n'est pas une masse uniforme, c'est même tout le contraire. Comme toute science, elle fait l'objet de débats et combats de division entre différentes écoles et approches. C'est tout le principe du jeu scientifique. On retrouve par exemple autour de la Révolution française le pôle fluorescien, plutôt bien à droite, tandis que des chercheurs de différentes universités sont bien plus ancrés à gauche et d'autres voguent au milieu. Difficile de dire dans ce cas-là qui écrit l'histoire officielle, car les trois portent sans nul doute des messages différents, même s'ils se rejoignent sur bien des points. Ainsi, le domaine de l'histoire universitaire, c'est plein de chercheurs essayant de trouver des informations sur une situation donnée, la Seconde Guerre mondiale, la Révolution française ou autre, puis qui construisent des théories pour relier tous ces éléments. Et avec le temps, on affine petit à petit nos connaissances sur la situation. Et c'est en ça que l'histoire est une science, elle évolue constamment pour tendre vers l'objectivité. Les éléments sur lesquels on s'appuie, ça peut être des témoignages directs, comme les autobiographies, ou indirects, comme des réécritures, des traductions. Ensuite, ces sources, on essaye de les croiser. On sait que l'histoire est surtout écrite par les vainqueurs, donc on cherche à voir d'où est-ce que les gens parlent. Et plus le temps avance, et plus les sources d'informations tendent à se diversifier. Tiens tiens, mais ça me rappelle quelque chose ça. Vous voyez où je veux en venir SNAF a adapté la méthode scientifique de l'histoire avec un grand H à une histoire de fiction. C'est génial Bon, évidemment, c'est pas exactement, exactement la même chose, mais disons qu'il y a beaucoup de points communs. Par exemple, la science est un travail collectif. Ça, je l'avais déjà dit. Plusieurs fois, MatPat était bloqué. Il demanda de l'aide à la communauté de théoriciens, et ensemble, ils se débloquèrent. Et ils ont pu continuer à créer une histoire satisfaisante c'est tout l'intérêt de faire des théories on peut en discuter les améliorer collectivement et pour fnaf comme pour la vraie histoire universitaire ça ne finira jamais vraiment tant qu'il y aura des gens pour y réfléchir pour se repencher dessus et essayer à leur tour de comprendre tout ça ce n'est pas vraiment le premier jeu à faire tout ça notamment la série tohu et nier mais fnaf avait l'originalité de le faire avec des codes propres aux jeux vidéo et hors du jeu vidéo. Sans déconner, il fallait aller voir des codes de sites internet qui discutent. Des images de teasers que tu ne comprends que si tu augmentes leur luminosité. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire collectivement. Je pourrais encore vous en parler beaucoup de tout ça, notamment que je trouve l'histoire des jeux super intéressante, vous partager des musiques de fans que je trouve super cool. Bon. Je vais m'arrêter là et vous laisser découvrir tout ça par vous-même. Je considère que c'était important de parler de ce qu'un petit jeu indé a réussi à accomplir. Bon après, vous y jouerez ou pas, vous irez voir les Game Theory ou pas, à vous de voir. Moi bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas d'utiliser votre cerveau. Et soyez heureux.